Les raisons pour lesquelles on a décidé d'employer euh, le jeu de manière générale, et ce jeu-là en particulier dans notre euh, enseignement, c'est essentiellement de base parce qu'on est convaincu que ça participe à l'apprentissage de la part des étudiants. On voit vraiment qu'ils sont engagés dans le jeu, donc ils sont, ils sont pris par le jeu. Et donc on voit vraiment qu'il y a un, un engagement de la part euh, des participants et des participantes euh, qui nous, nous nous fait penser que du coup c'est une bonne manière d'appréhender une matière qui, de base, n'est pas hyper, hyper euh, fun à apprendre. finalement c'est une liste de vocabulaire à apprendre. Et ici, ils l'apprennent en contexte. Et non seulement ils apprennent le sens des différents termes, mais en plus, ils les replacent alors ici dans un contexte euh, naturel. Et donc, il y a vraiment une, un transfert de cette définition sur... Qu'est-ce que ça veut dire euh, dans, le monde, euh, dans le monde réel Les raisons qui m'ont motivé à faire du ludique, c'était l'idée de pouvoir vraiment les motiver, les impliquer dans une tâche, susciter leur intérêt. Ce sont des étudiants et des étudiantes qu'on a pendant une journée entière. Et donc, l'idée de faire du transmissif ou du trop entre guillemets scolaire avec eux de 10h du matin à 17h30 me, me paraissait un peu compliqué autant pour eux que, que pour moi et donc j'avais envie de trouver un système qui me permettait de faire bouger les tables dans l'auditoire plusieurs fois sur la journée de les faire travailler en petits groupes, de les faire échanger et aussi de leur permettre de découvrir du complexe par quelque chose de simple et donc de les amener à découvrir, à apprendre sans en avoir presque l'impression puisqu'en fait ils ont joué avec des Lego et n'ont peut-être pas eu euh, tout de suite l'impression d'apprendre quelque chose et puis de les ramener euh, progressivement vers le côté plus académique où sur base de leur vécu et de leur construction après on décompose et on revient vers euh, un aperçu théorique d'un modèle qu que j'aurais souhaité leur faire euh, découvrir euh, dans mon cours. Les objectifs pédagogiques du cours, c'est de donner non seulement des notions de base de marketing aux étudiants, mais aussi de les rendre capables de les appliquer à un cas pratique, d'appliquer ces outils d'analyse à des, des, des situations concrètes. Et ici, l'objectif... Euh, en particulier, et le, le, ce que le jeu apporte, c'est de rendre cette préparation individualisée. Donc, on a une solution en ligne où chaque étudiant va euh, parcourir le cas et va pouvoir progresser dans le cas en répondant au, à un certain nombre de questions, en euh, devant trouver la, la, la bonne réponse parmi les options pour pouvoir progresser. Et donc, les, euh, les acquis d'apprentissage visés, c'est plutôt une. Euh, en tout cas, plus concrètement, c'est de rendre chaque étudiant responsable de, sa préparation, de la préparation des TP et de casser le sentiment d'anonymat que les étudiants peuvent avoir dans un auditoire de plus de 350 étudiants où ils viennent de différentes mineures, de différents horizons. Et ici, de faire en sorte que chaque étudiant prépare individuellement son TP avant d'y aller et d'ancrer ça dès le début des, des TP. Tout d'abord, la découverte de l'enseignement supérieur pour des élèves terminant leurs études secondaires. Alors nous avons fait découvrir les quatre types d'enseignement supérieur, à savoir les universités, les hautes écoles, les écoles de promotion sociale, les écoles supérieures des arts, au travers de la formation initiale des enseignants. Les acquis d'apprentissage visés étaient à la fois le vocabulaire qui est spécifique aux études supérieures, mais surtout se poser des questions pertinentes sur soi-même et sur les formations, tout en essayant de trouver les moyens d'y répondre. Alors L'objectif de, de, de ce jeu était d'accompagner, ou en tout cas de déclencher, créer un événement, un prétexte pour déclencher un accompagnement des enseignants dans leurs usages pédagogiques euh, d'une variété de solutions numériques qui sont en, utilisées à l'UCLouvain. Donc notre principal défi était de proposer une activité qui soit non technocentrée, qui soit avant tout une activité de défi collectif, une activité ludique, euh, avec une mise en situation qui soit proche des activités de cours. Ça, ça nous semblait extrêmement important. L'idée, c'était de faire découvrir les potentialités de Moodle aux enseignants. L'intérêt des Escape Games, c'était de réussir à immerger les enseignants très rapidement dans Moodle, puisqu'on avait réussi auparavant avec un autre Escape Game, à entrer des outils numériques UC Louvain. Et ce qui m'a paru vraiment intéressant dans les Escape Games, c'est qu'on pouvait très vite plonger les enseignants dans une très courte durée en 1h30 dans l'outil.